Pour la vidéo du trend binder du mois de mars donc comme vous avez vu chez mois-ci, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent donc euh, j'ai décidé de faire la vidéo du trend binder aujourd'hui donc je vous rappelle je vous rappelle une chose c'est qu'on va commencer par le lot un secteur le lot un secteur qui n'est toujours pas parti voilà Ensuite, comme vous le voyez, j'ai quelques cartes MEC chevalier. Donc le lot secteur se termine ici. Voilà. Ensuite, on a le lot Coribo. Pardon, excusez-moi. Le lot Coribo, qui est toujours au même prix que, euh, que euh, le mois dernier. Et le lot Coribo s'arrête ici. Après, c'est des cartes que... Que j'ai que j'ai mis parce qu'il fallait les mettre, voilà, vous savez, euh, vous commencez à avoir l'habitude. Donc ensuite, le lot inflexipateur qui s'arrête ici, qui est toujours, je vais le baisser à 10 euros. Voilà, le lot inflexipateur qui s'arrête ici pour cette page et qui s'arrête ici pour cette page. Et après, c'est des nouvelles cartes. Après, ce sont les nouvelles cartes que j'ai pu mettre. Voilà. Les, parce qu'on m'en a réservé quand même pas mal. Sachez que la baronesse en collector rare, j'ai réussi à la vendre sur Ebay. Donc euh, vous ne la verrez pas sur cette vidéo. Donc ensuite, le lot Demoiselle de fortune et Sorcière la bonne aventure. Ça c'est à part. Voilà. Après le long. Donc tout ça, vous connaissez les prix. Hein, parce que de toute façon, c'est. Voilà. Ça a été dit dans la vidéo de. De la récap d'ouverture. Alors normalement, si j'ai pas le temps de faire ça la semaine prochaine, cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Donc ça, c'est tout ce qui est resté du, de la récap d'ouverture. Voilà. Après, on a un petit lot près de la plante. À hein euh, 1€. Euro. Le petit lot sushi, là. Qui est à 6€. Euros. Et encore, il faut que j'aille chez mon père parce que j'ai le deck complet. Sushi. Restourne, fusion sur charge, voilà. Des petites cartes qui peuvent être pas mal. Sachez que celle-là, elle n'a jamais été éditée en français. Et elle, dans cette extension, elle a été éditée en français. Après, c'est des cartes, hein, vous, vous connaissez un peu le principe des trade Threadbinder. Euh, voilà. Et on en a fini avec le premier trade Alors, pardon. Hop, j'ai fait bouger le… J'ai fait bouger ma caméra. Alors, je vérifie. Oui, c'est bien beau. Voilà. Je vais vous montrer déjà ce qui m'a été réservé pour le moment. Donc ça, ça a été réservé par qui Oui. Et ça, c'est pour euh, Stark Night. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Et j'attends qu'on me pour le reste. Alors, hop. Voilà. On va ouvrir grand. On va faire ça. Donc, ces cartes-là sont toujours pas parties. Hein. J'aimerais bien que mon Trap Binder se vide parce que part petit à petit mais voilà j'aimerais avoir plus de plus de vues donc n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et à la commenter surtout après je, je fonctionne par paypal si vous voulez acheter ou sinon on fait un échange mais je code tcg market tout simplement donc là Hein, on a du Rika, on a du Hero, on a, on a un peu de tout, on a du, du Runic. Voilà. Après, il y a tout ça. Pareil. Ça, c'est des cartes que j'ai pas pu classer parce que. Voilà, le classeur est quand même assez gros, vous le savez, que ça fait des vidéos assez longues. Hein? Donc, on va passer au petit monstre à effet, là. Mais dernièrement, ouvert. Et on passe au monstres fusion. Alors, pourquoi les monstres fusion Parce que c'est la deuxième catégorie qui sont sortis après les monstres normaux à effet. Et là, c'est la fusion. Donc, c'est avec Yu-Gi-Oh! GX, tout simplement. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Si vous voyez les doubles, c'est qu'il y avait des trous. Hein Donc j'ai dû les combler. Mais sachez que j'ai x1, x2, x3, voilà. C'est tout à fait normal. Après, on a tout ça. Voilà. Un petit dragon à un têtes en gold. C'est toujours. Ça fait toujours plaisir. Et on va terminer les fusions par cette carte. Le Dragon Arc-en-Ciel, la fusion. Hein voilà. Après, on passe à une interstice. D'accord On passe aux dernières lignes que j'ai eues, qui ne sont toujours pas parties, qui rappellent le G Golem. Voilà, en sachant que j'ai pas eu grand chose en g mais voilà. Et on passe au monstre rituel, parce que les monstres rituels sont surtout euh, sortis dans Yu-Gi-Oh! et Yu-Gi-Oh! GX. Ensuite, on passe au monstre synchro, qui est sorti dans Yu-Gi-Oh! 5D. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à, à m'envoyer un message en MP, sur Facebook, sur Twitter, parce que je suis débloqué de Twitter, et sur, euh, oui. et sur YouTube, voilà, tout simplement. Je suis joignable à peu près tous les jours, à partir de, de, entre 8 et 10 heures, tous les matins, et euh, voilà. On passe au monstre Ixiz, donc qui, qui apparaît bien sûr dans Yu-Gi-Oh! Zexal. C'est à peu près là qu'on va voir qu'il va y avoir des, des doubles. Hein? Il va y avoir des doubles parce que… Il y avait des trous et il fallait que je les comble, tout simplement. Et j'avais déjà tout mis dans notre classeur. Alors mes recherches pour le moment, ça serait euh, trois trancheurs volcaniques, trois rats volcaniques. Euh, Qu'est-ce que j'aurais besoin aussi Trois accélérateurs de flammes, trois accélérateurs tri tout simplement. Ça c'est pour. Euh, Finir mon deck euh, volcanique parce que je suis en train de retravailler dessus pour le faire en fun et arrêter de le faire en. Parce que j'ai essayé de me faire un deck méta, donc c'est le deck euh, assaut de l'air pour pouvoir participer à des concours. Donc on passe au pendule. Donc, qui est, qui est sorti dans Yu-Gi-Oh! Arc 5. Alors, attendez, je, dé... Hop, je suis en pyjama. Je ne sais pas si ça se voit, mais Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et on finit avec cette page. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai plusieurs fois. Hein. C'est pour ça que j'ai mis là, ça exprès. C'est parce que j'ai mis plusieurs fois. Ensuite, les links. En sachant que celle-là, elle est en god, mais elle est bannie. Donc, je ne sais pas son prix. Je vais regarder. Et qui m Après j'ai un peu de tout. Hein Donc n'hésitez pas à demander. Je regarde tous les jours. Je regarde tous les jours si j'ai des messages sur YouTube, sur Facebook et compagnie. Voilà. Parce que je ne travaille pas en ce moment. Pour le moment. Donc, on va terminer les monstres Link ici. Donc, après, on a quelques cartes magiques. Voilà. Après, on passe au monstre normal. Donc, j'en ai quelques-uns. Hein le magicien sombre d'Arcana. Après, on passe au monstre à effet. Alors, oui, pourquoi j'ai rangé ça comme ça C'est mon choix, tout simplement. Et si ça ne vous plaît pas, arrêtez de regarder la vidéo. Mais moi, je vous dis, c'est mon choix. Oups, là, là, j'allais prendre... Là, j'allais prendre deux pages. Voilà, enfin, on a un peu de tout, hein. Comme d'habitude. Là, vous voyez, j'ai double. Hein. J'ai double. Voilà. Parce que je ne sais pas si ça se voit sur.. Euh, mettez en commentaire si ça se voit sur euh, la vidéo quand on voit que j'ai des doubles. Parce que. Après, on, voilà. C'est un peu plus.. Euh, difficile pour moi donc euh, de vous montrer. Parce que c'est quand même un gros classeur. J'ai autofinancé, bien sûr, avec les pages hein, qui m'ont coûté 25 euros les, les 100 pages. Et il n'y a pas 100 pages hein, parce que sinon le, le classeur ne tiendrait pas. Voilà, donc après, j'ai il faudrait que je retourne chez mon père pour chercher ce que tout ce que j'ai en yu gi -Oh. Sachez que je vais. Je vais peut-être faire une vidéo un peu paranormale, tout simplement. Alors, je vais la faire je ne sais pas quand, mais on va parler un peu de paranormal. Voilà, il y a la vidéo sur Ivan Gabriel aussi qu'il faut que je fasse, mais ça sera plutôt la semaine prochaine parce que j'ai des choses à faire cette semaine. Donc, je suis un peu bloqué. Il n'y aura peut-être pas de pépite numéro 10 pour le moment parce que j'ai pas trouvé d'image qui puisse se faire. Donc la, la pépite numéro 10, ça, ça sera peut-être des decks des listes de decks. Tout simplement. Si ça peut vous aider. N'hésitez hein pas à me dire si vous aimez euh, toujours mes vidéos. Ça c'est très important pour moi. Parce que voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Parce que c'est ce qui me ferait plaisir. Voilà. Je sais que Yu-Gi-Oh! c'est un peu dépassé maintenant. Mais il faut. Voilà. je Je cherche à faire à faire des vidéos un peu plus d'actualité. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous faire plaisir. Donc là, on commence les cartes magiques. Alors, hop, hop, voilà. En sachant que j'ai un tour de duel qui, qui sortirait de sa bande. Voilà, donc là, on voit pas parce que ça commence à faire un poids ici. Voilà. Ça fait quand même 14 minutes que je tourne. Et on va arriver à la fin. Donc là, vous voyez un petit monstre rituel. C'était pour combler un trou. Hein, voilà. Mais voilà. Donc ça aussi, ça peut aller dans l'eau près de la plante. Hein. Je peux vous le dire, le lot près de la plante, qui est à 5 euros. Donc là, pareil, double. Parce qu'il fallait combler un trou. Alors je vais faire comme ça, voilà. Comme ça, à chaque fois que je retourne la Donc vous voyez la poule, le Poké.. La Pokémon, voilà. Donc je fais toujours des. Je fais toujours du Pokémon Go, mais je ne te le montre pas sur ma chaîne parce que ça ne fait pas beaucoup de vues. Donc euh, voilà, mais sachez que j'ai une chaîne, c'est Team Astral, new sur TikTok aussi, où je fais pas mal de vidéos aussi qui partent un peu plus, en sachant que TikTok, ce sera fini au mois de septembre, voilà, il n'y aura plus TikTok au mois de septembre. Vin donc j'ai affronté un deck Cosmo et je peux vous dire, je sais pas si c'est toujours fort, mais à l'époque où j'ai fait un tournoi à Nîmes, je me suis fait éclater avec mon petit deck volcanique. Donc là, deux gold, hein. après en double, parce que voilà, gold normal. Voilà, et on va arriver aux petites cartes pièges. Donc là, c'est la dernière page des cartes magiques et on commence les cartes pièges avec la carte piège pour le monde virtuel. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. J'essaie de ne pas trembler parce qu'on me, me le fait remarquer. Hein voilà. Là, une petite carte magique. D'ailleurs, je pourrais la mettre avec des cartes magiques. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait pour le Trade Builder du mois prochain. J'ai les deux cartes. Celle-là est en anglaise. Donc, je peux pas… Euh, moi et l'anglais, je comprends un petit peu. Je rappelle que j'ai un niveau CAP et donc l'anglais, c'est niveau 3e. Voilà, mais je ne comprends pas tout à fait les effets en anglais. Donc, j'ai préféré l'avoir en française. Voilà Ensuite, toujours les cartes pièges. Alors, hop, petit réglage, voilà. Voilà. Et hop là, carte piège. <rire> Voilà, j'aime bien rire un peu de bon matin. Donc, pareil, double parce qu'il fallait combler un trou. Voilà. Et là, on a un, je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous le voyez, j'ai un petit monstre, voilà, qui a été ouvert récemment. Donc, pareil, pour combler un trou. Et on va finir les cartes pièges. Donc, ça, c'est cartes pièges euh, standard. Celle-là, elle peut être très utile si vous voulez vous faire un deck burn parce que, elle vous permet de prendre une carte cylindre magique et de l'activer depuis votre main. Après, carte piège terminée ici. Et là, c'est des cartes collector. Donc, pour ceux qui, ça intéresse, j'ai des jetons. Tout simplement. Là, pareil, carte collector. Et on repasse aux cartes. Attention, carte collecteur officielle. Hein. Ce n'est pas des, des fausses cartes. Peut-être que je ferai une vidéo euh, là-dessus euh, pour faire attention aux fausses cartes, tout simplement. Donc euh, voilà. Tac, tac, tac. Monstre, monstre, monstre, à effet. C'est que des monstres à effet. Et là, pareil, monstre à effet. Voilà, j'ai eu que ça en G, golem. Hein. Et on va terminer cette vidéo de Trade Binder parce qu'il faut la terminer. Voilà, par ça. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Atimastraligéo. Allez, ciao tout le monde